Lecture du Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 5 à 8 et 14 à 17. En ces jours là Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe car, elles entendaient parler des signes qu'ils accomplissaient ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit-Saint. Parole du Seigneur Terre entière, acclamez Dieu, chante les Seigneurs. Acclamez Dieu, toute la terre Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de, de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre, au chapitre 3, les versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison à l'espérance qui est en vous mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté des dieux plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamant la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères très chers, bonjour. Pour certains, le début du déconfinement apporte un nouvelle air. D'autres doivent encore patienter. Mais tous, nous restons vulnérables face au virus qui continue de circuler librement à la recherche de sa proie. « Nous devons rester vigilants et surtout ne pas laisser éteindre la flamme de notre espérance. Et nous prions pour ceux qu'il a emportés, afin qu'ils trouvent une demeure auprès du Seigneur. » Aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous exhorte dans la deuxième lecture à être prêts à défendre l'espérance qui est en nous. L'espérance de la fin du stress du virus l'espérance de pouvoir reprendre nos activités et de revoir nos chères familles et amis, l'espérance pour les chrétiens de retrouver nos communautés ecclésiales ou plus encore, notre essentiel, retrouver notre essentiel. La Sainte Eucharistie qui nourrit notre âme avec la présence réelle de Jésus. Ce temps de privation de l'Eucharistie nous fait prendre conscience comme cette nourriture est essentielle pour notre vie. Et nous le voyons bien, rien ne peut s'y substituer. Elle est vraiment notre essentiel. En effet, cette espérance que nous défendons et que rien ne peut ravir en nous ne doit pas nous enorgueillir.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 que vous avez dans le Christ. Car mieux voudrait souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Je veux vraiment attirer votre attention sur cette exhortation. Ayez une conscience droite. C'est-à-dire, le chrétien ne doit pas avoir un double visage car l'Esprit-Saint n'a jamais fait le don de l'hypocrisie ni de la malhonnêteté à l'Église. Ayez une conscience droite. Soyez des chrétiens limpides qui laissent transparaître le Christ Jésus sur vos visages et dans vos actions. Je trouve qu'il est extraordinairement beau d'entendre Jésus dans l'Évangile du jour qui promet à ses disciples de prier le Père de leur envoyer un autre défenseur, de leur donner un autre défenseur qui sera toujours avec eux. Cela signifie pour moi que Jésus comprend nos souffrances, il voit la sécheresse de nos âmes, privé de sa nourriture eucharistique depuis plus de deux mois. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous qu'il va prier le Père d'envoyer l'Esprit de vérité, l'Esprit de force qui sera toujours avec nous. C'est lui, l'Esprit, qui purifiera nos consciences et nous fortifiera dans les épreuves pour que dans les épreuves que nous traversons, pour que, malgré la fragilité de nos flammes d'espérance, elles restent inébranlables. Sœurs et frères, bienheureux sommes-nous d'avoir Jésus pour médiateur. Il est dans le Père et il vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Il connaît toutes les bonnes grâces à demander pour nous auprès du Père. Et en même temps, il lui présente toutes nos intentions de prière avec nos peines et nos joies. En retour, il nous demande seulement de garder ses commandements, autrement dit, de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. Bref, d'avoir une conscience droite. Et chacun de nous pourra dire avec le psalmiste, « Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. » Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur fasse luire sur vous son visage. Qu'il éloigne de vous et de chaque membre de vos familles le malheur. Qu'il vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Oh, <music>